Bonjour les investisseurs, ici Stéphane, chasseur d'appartements. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, je vous emmène en visite dans un appartement qui est à rénover, qui est rénové, pardon, déjà terminé, vous allez le voir, je vous montre avant les parties communes, qui sont dans un, qui sont dans un bon état, c'est un immeuble voilà, assez récent, on est à Lyon, 8e arrondissement, et on va parler colocation, et notamment aujourd'hui le thème c'est la différence entre des appartements qui comportent deux chambres, donc avec deux colocataires, Appartement avec trois chambres, trois colocataires et appartement avec quatre chambres, quatre colocataires et puis des, voilà les, les différences que j'ai pu observer sur le terrain. Puisqu'en tant que chasseur d'appartement, j'ai pu trouver euh, un échantillon de plusieurs genres de biens. Alors ici, quand on rentre, vous voyez, on voit tout de suite qu'il s'agit d'une colocation qui est haut de gamme. Pardon, j'ai éteint sans le vouloir. Voilà, avec un, un mur en effet, pierre dès qu'on arrive. avec vous euh, ne le sentez pas, mais ça sent le bois du mobilier plutôt haut de gamme. Donc, on est ici entre le, le, le rentable et le patrimonial. Voilà, des matériaux qui vont tenir sur la durée. Une innovation de goût et... Euh, Bien évidemment, ça, ça a un coût tout cela, mais ça a aussi un impact sur à la fois bah, le, le montant du loyer qu'on va pouvoir appliquer et puis bah, j dire votre tranquillité, la durabilité. Donc tout ça, ça fait partie aussi de la stratégie de l'investisseur que bah, de ne pas faire que du, que du bas de gamme, j'allais dire que du low cost et euh, du pas cher. Euh, parfois, on dit que le pas cher revient cher et bah, ça peut se justifier sur les investissements où euh, eh bien, on peut trouver un intérêt à investir un petit peu de manière plus... Voilà, plus, plus poussé, j'allais dire, pour euh, le mobilier, la décoration. Voilà pour cet appartement. Donc, les appartements, par exemple, avec deux chambres. Eh bien, alors moi, j'aime beaucoup ce genre de petits produits, puisque ce n'est pas péjoratif. Hein, c'est des appartements qui, euh, bah, dont le budget est assez raisonnable, si vous avez un budget qui n'est pas explosif. Et puis, par exemple, un T2, où vous pouvez créer une, un, un deuxième coin de nuit ou une deuxième chambre, ou alors un petit T3 déjà existant, ça se, pète, ça se prête très facilement à la colocation et l'intérêt c'est que les deux colocataires, les candidats souvent se, se connaissent déjà, il y a l'effet coup de cœur qui joue pour les deux, euh, c'est voilà, simple, rapide et efficace, et puis si on prend un exemple à Lyon, alors où on se trouve, hein, euh, mais je pense que c'est assez similaire dans les autres grandes villes de France, vous avez un prix à la chambre qui est de l'ordre de 500 euros hors charge quand vous faites du, du meublé un peu décoré, un peu haut de gamme comme ici. Et vous allez avoir en face, ben justement, il 1000 euros de loyer. Donc ça peut vite autofinancer complètement un appartement, c'est-à-dire payer la mensualité de, de remboursement à la banque, régler également la, la taxe foncière, les charges de copropriété. La, la CFE également, il y a des taxes à prendre en compte aussi dans, le, dans, vos, dans vos coûts en tant qu'investisseur propriétaire, euh, bailleur. Euh, vous avez euh, parfois le RSI, enfin bref, vous avez le statut LMNP, mais qui, pas, euh, voilà, qui ne vous affranchit pas de toutes les charges et les taxes, loin s'en faux. Mais tout ça peut être absorbé par justement les loyers que vous allez avoir avec deux chambres. Je vous montre ici les, les toilettes avec le lave-main et le miroir qui est plutôt euh, bien pensé pour désengorger la salle de bain lors des heures de pointe. Voilà. Donc Moi, j'aime bien les appartements... Euh, deux chambres qui sont assez des produits faciles et rapides et efficaces et qui, j'allais dire, se, se payent tout seuls, voilà, peuvent s'autofinancer. Ce n'est pas toujours le cas, mais ça peut être le cas. Ensuite, vous avez des appartements avec trois chambres. Alors c'est le cas ici, puisque vous avez euh, deux chambres qui sont exposées de la même manière. Euh, sur ma droite, je vous l'ai montré, avec une décoration qui change un petit peu, mais euh, des, des, voilà, des équipements qui sont homogènes. Alors là, bah, c'est des appartements où tout est plus cher, vous en doutez. Il y a plus de mètres carrés, il y a des, une enveloppe travaux qui est plus conséquente aussi. Vous avez du mobilier en conséquence, hein, vous avez euh, bah, tout multiplié par 3, mais vous avez aussi le loyer multiplié par 3. Donc si vous poursuivez mon euh, savant calcul, hein, vous avez donc 3 fois 500 euros, et là tout de suite un loyer à 1500 euros qui bah, absorbe encore plus facilement et peut générer un cash flow plus conséquent qu'avec un deux chambres. Donc il est vrai que le 3 chambres s'avère souvent plus rentable que le 2 chambres, c'est ce que j'ai pu observer sur le terrain. Donc ça c'est vrai, même s'il y a des, des contraintes par ailleurs. Et enfin, vous avez le 4 chambres. Alors, je dis enfin, puisque euh, moi, je, je, ne, je ne cherche pas, j'allais dire, par choix. Et je, je n'ai pas trouvé d'appartement avec, euh, avec plus de 4 chambres. Donc, on va dire 5 chambres. Euh, ça, ça, pose, ça peut poser, selon moi, après des contraintes, avoir ses intérêts aussi. Mais voilà, j'en suis resté à 4 chambres pour mes, pour mes clients jusqu'à maintenant. Alors, vous avez des contraintes, déjà, c'est d'appartement plus difficile à trouver. Et euh, bah, où l'enveloppe travaux aussi est plus conséquente, évidemment. C'est encore plus vrai qu'avec un 3 chambres. Et enfin, vous avez des contraintes techniques, puisque... A 4, il n'est il est pas obligatoire, mais il peut être préférable quand même d'avoir par exemple deux, deux salles de bain, d'avoir un deuxième toilette aussi, et tout ça, vous bah, vous en doutez, ça va présenter un, un coût, donc une, une enveloppe totale qui va vite euh, être plus conséquente. Hein. L'appartement, euh, les, les, les, les frais de notaire, comme on les appelle improprement, qui sont de 7,5% du prix du bien, donc plus l'appartement est cher et plus bah, le, la proportion notaire est, est, est élevée aussi. Les travaux sont plus conséquents et puis bah, si vous vous engagez sur un 4 chambres, bah, il faut, j'allais dire, être sûr de votre coût, être, être à peu près sûr de la fourchette de loyer que vous allez pouvoir en obtenir et pas, ce pas une vue de l'esprit pour vous. Euh, donc c'est un peu plus risqué aussi. Et donc euh, bah, tout cela, il faut en prendre en compte. Donc le moralité, le 3 chambres peut être plus rentable qu'un 2 chambres et le 4 chambres plus rentable qu'un 3 chambres. Voilà, sous réserve que vous maîtrisiez bien le, le, le coût des travaux également, le, le montant des loyers, que vous, que, que vous ne soyez pas trop tenté par le fait de, euh, bah de, de, de mettre du pas cher. Encore une fois, j'y reviens. On est vraiment avec de, de la qualité ici. Et je précise que c'est euh, l'artisan, enfin c'est l'investisseur lui-même qui a fait ses travaux. Donc c'est très rare, c'est même le, le seul à dire vrai. Euh, il s'agit de Didier, alors que je salue au passage. Bravo à vous Didier et bonsoir et bravo pour le chef-d'œuvre et donc, tout ça voilà c'est une stratégie d'investissement qui concerne qui consiste à faire à la fois du rentable et du patrimonial avec des choses qui vont durer sur le long terme et qui vont participer aussi à votre sérénité, à votre tranquillité d'esprit sur la durée. Et c'est aussi important pour vous en tant qu'investisseur. Voilà pour cette rapide vidéo. Je vous remercie de l'avoir regardée. Je vous invite, alors dans les liens ci-dessous, si vous intéressez justement à l'investissement immobilier rentable, il y aura un premier lien, c'est une conférence que je vais organiser en direct. Alors Je n'ai pas encore la date au moment où je vous parle, mais il y a une, il y a une liste et vous pourrez vous inscrire si ça vous, si ça vous intéresse. L'immobilier qui permet justement comme ça de s'autofinancer, voire un peu plus. Et il y a un deuxième lien, si vous êtes débutant, qui vous permet de télécharger un guide PDF où il s'agit des 35 questions à poser lors d'une visite d'appartement. Si vous débutez, vous ne savez pas quelles questions forcément poser ou l'exhaustivité des choses à savoir. Et il y en a beaucoup, donc c'est pour ça que ça peut vous aider. Voilà pour cette vidéo. Je m'arrête aussi sur l'aspect la, déco. C'est un effet ardoise où les colocataires pourront, avec une craie, mettre leur liste de courses et se mettre des petits mots le matin. Voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo. Je vous invite également, donc, en plus de la, du webinaire que je vais organiser en direct et du PDF, il y a la, un abonnement à la chaîne YouTube. où Vous pourrez voir comme ça d'autres appartements qui sont bah, comme ceux-ci, vous voyez, après rénovation, euh, avec Gook, des appartements en cours d'acquisition, donc avant les travaux, et puis d'autres pendant aussi, où je pourrais vous donner des, des conseils interviewer des artisans qui réalisent les travaux, euh, voilà, les, les choses qui se passent et euh, les, les choses à faire euh, pour que ça se passe bien. Merci d'avoir regardé cette vidéo et puis à très bientôt pour les prochaines et à bientôt pour le webinaire en direct que je vais animer sur cet aspect colocation et investissement immobilier qui s'autofinance. A très bientôt.